commencer. Euh, je vais demander à euh, ce que tout le monde porte son masque. Je sais bien que la, la situation est un peu compliquée, mais pour que ça se fasse dans les meilleures conditions, si vous pouvez le porter, ce serait très aimable. Euh, alors, tout d'abord, excusez-nous pour le retard. Euh, comment, François Makanga est en route et euh, on a pris le, le parti de, de commencer un peu sans lui. Euh, mais il va arriver d'ici peu, donc euh, pas d'inquiétude. Encore merci pour votre patience. Merci pour votre présence à cet événement, donc euh, consacré à un passé qui fait mal, à euh, l'histoire et la mémoire coloniale euh, comment, mise en question. C'est un événement qui a été euh, préparé donc, en collaboration entre l'association culturelle Joseph-Jacques la pour laquelle je travaille, et la Fondation Rosa Luxembourg, et plus particulièrement euh, son bureau de Bruxelles. Et euh, ben, aujourd'hui, j'ai le, le plaisir de recevoir, euh, en plus de François Makanga qui va bientôt arriver, Ludo De Witt, euh, qui est sociologue, écrivain, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, euh, notamment ben, sur l'assassinat euh, de, de Patrice Lumumba. Euh, sur des thématiques aussi variées que le changement climatique et qui prépare aussi, euh, pour les, les prochains mois, un ouvrage sur l'assassinat euh, du Premier ministre burundi, euh, plus ou moins à la même époque que Patrice Lumumba, et sur l'implication de la Belgique euh, à l'époque. Et, euh, et on va pouvoir commencer un peu ce débat qui laissera aussi la place à, euh, à vos questions une fois que les échanges seront, seront terminés. Euh, je tiens aussi à saluer les personnes qui pourraient nous regarder euh, via le live sur Facebook. Alors, euh, ben on va peut-être revenir un peu sur l'actualité. Euh, dernièrement, la... il a été décidé euh, comment, de la création d'une commission sur le passé colonial de la Belgique, comment vous voyez cette, euh, cette commission, le travail qu'elle peut mener À votre avis, qu'est-ce qui va en ressortir D'abord, euh, merci pour euh, cette invitation. Euh, je crois que la décision d'instaurer cette commission a été une, une, une, une décision un peu euh, à la hâte, émotionnelle. C'est le, le président de, de la Chambre qui... Euh, un débat euh, autour des, euh, quel, du, du mouvement de Black Lives Matter euh, aux États-Unis, et donc euh, la, la grande manifestation qu'on a eue euh, ici en, en Belgique, qui a donc euh, dit qu'il euh, faut quand même euh, faire euh, une enquête, il faut euh, examiner le passé colonial et aboutir à une certaine forme de réconciliation. Et euh, donc, euh, on a vu ça au début, euh, la, la, la composition euh, de l'équipe euh, des experts euh, a été euh, faite d'une façon un peu euh, à la hâte très amateuristique. Euh, il y a, on avait proposé des, des personnes qui finalement se sont retirées. Il y a toujours, encore aujourd'hui, une discussion en, en, en ce qui concerne une euh, experte euh, d'origine rwandaise. Donc, c'est une décision, euh, à mon avis, euh, émotionnelle. Aussi bien comme, comme, comme la commission Lumumba à l'époque, hein, il y a 20 ans, euh, qui était décidé euh, un peu euh, à la hâte par euh, le gouvernement belge de, de l'époque. Mais je crois qu'il faut, euh, euh, faut exploiter les possibilités qui, euh, qui sont dedans, justement, pour euh, inclure maintenant euh, surtout les Afro-descendants ici en Belgique et euh, les populations et les scientifiques euh, au Congo-Rwanda-Burundi euh, euh, dans ce travail de réflexe, de, de, de, de mémoire euh, qu'il qu faut entamer. Maintenant, si la commission va aboutir à des conclusions concrètes, euh, je suis assez sceptique. Hein. D'abord, j'ai un problème avec la composition euh, de l'équipe des experts. Il y a des historiens et il y a des experts, euh, soi-disant des experts, qui euh, travaillent sur la réconciliation. J'ai un peu peur, en mélangeant ces deux, qu'on euh, va sélectionner, on va filtrer euh, des sujets euh, dans l'histoire, dans l'époque de, de la colonisation et de la décolonisation, qui sont euh, susceptibles euh, ou, ou, ou qui sont, qui sont, qui sont euh, euh, maniables, justement, pour aboutir à une certaine Réconciliation. Et donc, on va faire un tri qui euh, sera donc déterminé par, euh, par les possibilités d'en tirer des conclusions euh, pratiques. Ça, c'est le, pre euh, le, le premier grand problème, à mon avis. Et le deuxième problème, euh, c'est euh, qu'en en fait, le but officiel de la Commission, arriver à une réconciliation, on se demande euh, une réconciliation euh, avec qui et euh, sur quoi moi, je ne vois pas très bien comment y aboutir, surtout que cette commission, c'est une commission de, de politiciens belges. Et donc, euh, je ne doute pas euh, le, le, les bonnes intentions du président Walter de Vrindt euh, de cette commission, mais au fond, je crains qu'il y a une certaine attitude un peu, comment dire, néocolonialiste de croire que 15 politiciens belges qui euh, après vont au Parlement belge, vont venir avec des propositions pour conclure une certaine réconciliation. Avec qui et autour de quoi. Et donc, ça, je crois, c'est pas réaliste. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de, de comprendre que cette commission est le produit d'une lutte. De, de, de, de cette grande mobilisation autour du Black Lives Matter et la grande manif ici à Bruxelles et qu'il faut euh, utiliser cette occasion justement pour avancer dans la compréhension du, du passé et d'en tirer des conclusions euh, pour la décolonisation des esprits et de, de, de, de, de, de, des terrains publics euh, ici en Belgique. Ok, merci beaucoup. Bonjour François. Bonjour. Euh, ben, je, vais, je vais me permettre d'abord de, ben, de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue ici et euh, ben, de vous poser aussi la même question, vous, euh, par rapport à cette commission euh, de, concernant l'histoire et la mémoire coloniale, euh, quel est votre, en tant que militant, euh, quelle est votre appréciation, comment vous voyez euh, cette question, sa composition, le résultat qui peut en ressortir comment les mouvements, euh, les mouvements citoyens euh, comment peuvent se positionner par rapport à ça et influencer peut-être le travail de cette commission Je, Je dirais que... à Ce... mon avis, ça va. Ça va. Il ouais, y aura assez de sons comme ça. Ouais. Je dirais que cette euh, commission euh, bah, poursuit la longue tradition des séries d'encommissionnements qui ont fondé et l'histoire de la Belgique, et le rapport entre la Belgique et le Congo, en tant que militant, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'afro-descendant qui, ben, en regardant à gauche, à droite, quant au, au, au fait de savoir où je pourrais en savoir plus sur ma propre histoire en tant que belgo-congolais, n'a eu d'autre choix que d'aller Là où se trouve le pouvoir, là où se trouve la place, là où se trouve l'histoire du Congo, mais vu du point de vue de la Belgique, à savoir le musée d'Afrique centrale, Terviron, où là, j'ai euh, plus de chances statistiquement d'en savoir plus, même si c'est un savoir médié, sur l'histoire du Congo. Et donc de ces trois dimensions qui manquent souvent quand on traite du sujet colonial, on pense que c'est une affaire d'historien, ce qui est extrêmement faux, puisque dans les principes, j'ai eu comme prof de critique historique M. Mouraud, M. Mouraud ne me contredira pas, ce n'est pas le rôle de l'historien de juger de la justesse morale de tel ou tel fait, qui sont déjà connus et archi-connus depuis Jules Marchand, en passant par Édouard Mondiaux, en passant par, euh, si vous, vous lisez l'histoire de l'Afrique générale, précoloniale, Isidore Dawele, donc c'est connu. Mais simplement, et là on en vient à à l'extraordinaire machine de propagande coloniale qu'est le système colonial belge, euh, où euh, est consacrée, euh, au fond, euh, la déshominisation, la transformation cérébrale, là où la France consacre plutôt l'assimilation, vous avez donc euh, des, des, des, des masses congolaises qui, jusqu'à présent, se cherchent, ont besoin donc de, euh, de se voir simplement par le prisme euh, de ce que l'histoire a été retenue. Et donc on peut s'appeler M. Walter de Vrindt, on peut s'appeler euh, voilà, M. Ludgen et, et autres. On est, comme tout un chacun, comme tous les Belges, en prise de ce qu'on... On parle beaucoup de colonia, colonialisation, décolonisation, mais on oublie souvent le terme colonialité. La colonialité, qu'on soit noir, jaune, blanc, riche, c'est euh, ce que le système colonial nous a donné comme présupposé que nous recherchions de personne à personne. Et donc, forcément, euh, comment, voilà, comme euh, l'a dit M. Monsieur, euh, monsieur de Witt, effectivement, nous vivons une époque où on se rend compte qu'évidemment, en mondiovision, on peut tuer un être humain en 9 minutes, euh, comme ça, euh, parce qu'on a le pouvoir. Et donc, forcément, ça en appelle à, aux origines, à savoir d'où viennent ces questions-là. Et alors, comment on peut être à la Chambre, au Sénat, dans ces commissions qu'on a, de 1. pas fait, euh, comment dire, le travail réglementaire de décolonisation, ainsi de suite, qui est de, puisque tu es jeune flamand, tu vas à Puckle pop et euh, tu chantes cette chanson euh, euh, des jeunesses flamandes, euh, Saint-Jean, les mains coupées, eh bien, pour ton bien, va au musée de terre Donc, vous, vous, vous intégrez cette commission, vous, vous n'avez pas fait le B.A.B.A., qui est déjà si on prend euh, l'exemple euh, de, de, de la cité civile, qui, qui, qui est extrêmement insuffisant, et vous prétendez vouloir, vouloir préparer les méthodologies à une décolonisation, qui va ensuite être décidée ou non par une chambre, euh, une sénat. Donc effectivement, on, on peut s'interroger euh, quand déjà la crédibilité, quand en, au XXe siècle, il y a eu le rapport Casement, qui a considéré, qui a dit, moi... Euh, administrateur belge, effectivement, euh, je considère, mon roi, qu'il y a eu des exactions euh, dans notre colonie. Je l'apprends, j'en tombe des nus. Voici, euh, voici le dossier qui s'est retrouvé dans les mains d'Emmmid van de Velde, qui a eu cette phrase oh bah, Au fond, euh, euh, ce qui se passe au Congo reste reste au Congo. On a ensuite cette, cette, cette, cette ce fameuse table ronde économique. On parle beaucoup de l'indépendance. Euh, monsieur De, de Witt. Euh, euh, l'aîné et l'aîné sur ces questions-là, mais le 30 juin 60, c'est avant tout euh, le janvier 60 et mai 60 ici, à Bruxelles. C'est ici que s'est décidée ou non euh, la réserve de la Banque du Congo belge, les 35 milliards, euh, que tout pays qui a bien suivi les leçons coloniales, qui sait donc que dans une économie de marché, il faut une banque centrale, Comment voulez-vous, en 1960, administrer un pays avec 16 universitaires et quand il vous manque 35 milliards qui se trouvent ici Vous pouvez alors à ce moment-là, et là c'est la machinerie coloniale du musée, etc., Union africaine, vous pouvez alors à ce moment-là euh, de nouveau euh, euh, faire perdurer les décennies et décennies de perception du développement de l'Afrique. Évidemment, quand vous avez les caisses vides, c'est impossible de redresser euh, un, un état. Et donc... Ajouter à cela ensuite hein, le livre de, de, de monsieur qui, qui, qui, qui surgit, une commission qui, qui surgit. Euh, effectivement, euh, euh, l'institution, le musée de terre Vérone qui, euh, qui est habilité à, à juger de ces questions. On y envoie euh, l'historien spécialiste de ces questions, Jean Onomasambo, afro-descendant, qui a à peine eu son mot à dire, euh, qui a eu des relectures... Euh, euh, selon euh, les intérêts euh, révisionnistes, et on en arrive encore 20 ans plus tard avec de nouveau cette tradition d'encommissionnement, de, avec cette fois-ci une nouvelle génération de politiciens qui sont tout autant euh, ignorants sur ces questions que la plupart des Belges, que des kidams moyens, que je rencontre chaque jour en visite guidée. Alors évidemment, euh, ça paraît, si, si vous vous appelez une association de, de la société civile telle que Bamco, telle que le collectif mémoire anticolonial, euh, évidemment vous vous posez des questions quant à ceci. Et je trouve, et là on voit peut-être l'expérience des luttes passées, euh, des, des traditions de commission passées, une, une stratégie qui a été adoptée euh, déjà, et éviter, comme M. De l'a dit, euh, le nouveau, l'éternelle stratégie de diviser pour régner, le CDNV qui impose une, une auteur, un scientifique, une scientifique rwandaise que la communauté rwandaise considère révisionniste quant au passé tout de suite. Et alors, évidemment, pour de nouveau réaliser les, les enjeux tribaux, et là, il y a une intelligence collective, une association de se réunir, pôle par pôle, et alors décider de euh, quelle, quelle est la, la stratégie adoptée. Et alors, une de ces associations, pour ne pas la citer, Bamcom, qui cette fois-ci propose une contre-commission, une contre avec justement... Euh, euh, pour, avec voilà, une, une, une, une, une conférence zéro ou déjà poser des bases méthodologiques de qu'est-ce qu'une commission, qu'est-ce qui a été fait ailleurs, en Afrique du Sud, en Inde, euh, quels sont les enjeux, sur quelles questions parler, car évidemment, et ça, euh, je peux me mettre à la place de ces j'ai évoqué le cas de la Banque centrale du Congo, cette, ce, cette commission, fin des fins, ce que tout le monde anticipe, c'est qu'elle va omettre de de parler, de poser des vraies questions, les vrais enjeux de réparation, qui sont les seuls enjeux valables et possibles quant à, quant à, quant à, sa, quant à sa question, la question du, du patrimoine euh, mémoriel. Donc, passer de l'état regret à l'état, alors, à analyser les faits historiques, non pas simplement du point de vue des historiens, mais aussi des économistes, des, des, des anthropologues, des sociologues, ce que la Commission prétend avoir, déj avoir déjà changé, mais changé grâce au coup de pied, évidemment, des, des, des associations telles qu Intel Congo et telles que, tout, toutes celles que, que je viens de citer. Donc maintenant, je dirais qu'il y a dans les chefs d'associations militants 100 ans de tradition de commission analyser, analysable, euh, qui se commune en stratégie euh, d'analyse. Nous sommes à l'ère euh, euh, du partage du savoir. Euh, nous n'allons pas attendre que bon, nous avons un gouvernement, qu'un gouvernement... Euh, à la Chambre, décide ou non euh, que cette commission puisse acter. Euh, il va y avoir euh, un travail de, de collecte et de, et, de, et de partage de ce savoir qui va se faire et qui va, qui va rejaillir dans toutes les, les, les couches de la société. Et je pense que c'est là, le, là la, la, la, la vraie observation, le, le, le vrai fait nouveau, je pense, euh, par rapport à le fait qu'il y ait cette fois-ci une contre-commission issue des euh, sessions de la diaspora et, et, et de tous les alliés qui veulent enfin, une bonne fois pour toutes, en savoir euh, sur ces histoires, c'est-à-dire déposer de côté euh, le sac, enfin, je veux dire l'héritage familial euh, qui concerne ces questions euh, du passé colonial euh, belge, qui pollue souvent euh, euh, la clarté et la lucidité des débats. Je reprends la phrase de mon ami euh, Alu Baldé de mémoire coloniale, euh, il faut considérer l'éléphant, euh, si on veut pouvoir admirer la démarche gracieuse euh, de l'éléphant, il faut pouvoir prendre du recul pour pouvoir le constater. Si on regarde l'éléphant du point de vue de la peau qui se retrouve devant soi, à savoir, ben moi, ma famille a été au Congo, a fait de grandes choses ou a euh, été moins tolérant ou pas, euh, et... Il en va fait de même, évidemment, pour euh, les, les, les, les, les afro-descendants, pour euh, toutes celles et ceux qui euh, vivent de, de, de, de, de, de, de, de cette perception-là. Évidemment, on, on ne peut pas voir les choses de, de, de, manière, de, man de manière lucide. Donc, commission, certes, mais euh, contre-commission, euh, savoir partager, euh, des universitaires, pas simplement le crozeau d'universitaires belges, car euh, souvent, il y, y, y, y a cette perception de la neutralité de ces sujets qui serait coincé entre l'UCL et l'ULB. Et apparemment, vous, vous ne pouvez pas être à l'Université de Portsmouth ou aux États-Unis et, et, être, et être neutre sur ces questions-là. Donc, donc il y a une certaine euh, transversalité. Il y, a, il y a un savoir partagé qui ne demande qu'à être connu, je pense, de tous les Belges et toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus. Okay. Merci beaucoup pour cette réponse assez dense. mais Vous avez évoqué beaucoup de points que, qui continueront à être abordés euh, dans, lors du débat. Euh, mais il y a quelque chose qui, qui m'intéresse quand même, et, euh, enfin, beaucoup de choses qui m'intéressent, mais euh, vous parlez euh, des, des alliés dans la société civile belge euh, pour, euh, pour essayer de mener ce contre-travail face à ce, ce genre d'encommissionnement. Est-ce que ça existe réellement, des alliés qui veulent vraiment aider aussi euh, les, les afro-descendants dans, dans ce travail de à la fois euh, comment, de lutte contre l'encommissionnement et de porter des projets, ben justement pour les questions de réparation et de, de vrai dépassement de, de ces questions-là, telles qu'elles sont menées actuellement. Je dirais que les alliés ont toujours existé. J'ai voilà, grandi avec le livre de ce monsieur. Euh, ça paraît une. Ça paraît, J'ai cité Jules Marchand, il y en a eu d'autres. Mais maintenant, la dimension d'alliés revêt... Revêt les enjeux d'intersectionnalité. C'est-à-dire, nous sommes, nous rendons compte qu'une qu série euh, d'inégalités structurellement déposées euh, peinent, euh, font que euh, pas tous les citoyens de ce pays ont la même voix. Et donc, évidemment, être allié, c'est sous, euh, sous la grille de lecture de ces, de ces enjeux euh, structurels. Euh, évidemment, euh, on doit considérer euh, la. Colonisation aussi sous l'angle du, du, du, du féminisme, sous l'angle du, du, du validisme, sous l'angle voilà, de, de, de, de la grosse phobie je dirais. Donc, allié, mais certes, mais circonstancié euh, maintenant. Mais euh, évidemment, l'agenda, le seul agenda qui, qui va être évident, c'est l'agenda, la volonté de concilier mémoire et histoire de toute une génération de, de, de, de, de personnes. Euh, J'ai été estomaqué par le témoignage, justement, de cette fameuse conférence des assises décoloniales des menée par Bamco, par cette célèbre réalisatrice, Monique Boccafeba, qui nous a fait justement cette, un peu cet historique des, des encommissionnements et qui termine de dire euh, qu'au fond, voilà, ce, ce travail, elle l'a fait pour son père, M. Mboka, qui était présent dans ce table ronde économique, jeune stagiaire euh, de son parti, qui était censé avaliser... Euh, euh, les, les enjeux économiques et qui se trouvent évidemment euh, encerclés par euh, ces euh, diplomates belges, on va en citer un euh, dans, dans pas longtemps, expérimenté et qui lui ont au fond euh, poussé à euh, signer, ce n'est pas même papier qui a, conçu, qui a euh, fait que son pays voilà, lui a manqué euh, cet argent nécessaire pour se développer. Donc allié, oui, mais je dirais cir circonstancié, et, et, évidemment, euh, allié euh, de lutte, mais. Il faut qu'on comprenne que l'enjeu majeur, c'est de faire euh, ressortir euh, dans les commissions, dans la tête, de, euh, je pense, de la, de la personne, quel que soit le parti, qui va qui va peut-être poser les questions, qui dérange euh, une fois que le, les conclusions vont être remises. L'agenda de, de, de la société civile, à la société civile afro doit se ressentir dans les questions. Il ne faut pas que les questions euh, soient déjà... Euh, le, la base de B à bas de ce qu'on entend de, euh, par exemple, je cite mon expérience de guide de musée, de, euh, de euh, euh, l'addition des bonnes choses de la colonisation, par exemple, ou, ou qu'elles ont été. Euh, euh, oui, que, que, quelle, quelle est la voix des Congolais du Congo C'est un argument qu'on entend souvent. Les diasporas ne sont pas légitimes pour parler de ces enjeux-là. Seules et légitimes les voix de la diaspora. Voix de la diaspora, vous avez aussi des gens de la diaspora qui sont beaucoup plus euh, euh, révisionnistes que M. éméric Laporte, qui, voilà, qui, qui honore Léopold II, qui honore euh, les statuts, et, et, et, et, et, et qui et, et pour eux, voilà, le, le, le, je, pour ne citer par exemple, euh, Maman Jordine qui parlait du, du, du Katanga. Au Katanga, on dit souvent euh, que voilà, le... le, le le blanc, dit, le blanc a raison, le blanc a raison, une sorte de phrase, une ritournelle qui, qui vient et qui dit qu'au fond, ben, puisque, entre guillemets, le blanc a parlé, ben, on n'a pas, pas de choses à dire. Donc la colonialité est présente aussi là-bas. Le, le combat doit être mené évidemment au rythme. Euh, J'étais en, en, en Skype il n'y a pas longtemps, dimanche, justement, avec une association de Goma euh, qui s'appelle les, les, les Vaillants-Nègres, une association qui se euh, considère panafricaniste, mais... Qui, pour eux, le premier ennemi, ce n'est pas tant euh, la, la présence pré euh, des signes coloniaux dans l'espace public, mais bien euh, au jour le jour, euh, ces prêtres d'église du réveil qui euh, contribuent à l'aliénation des, des, des peuples euh, là-bas. Euh, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous allez dans les rues de Goma et vous avez un prêtre qui euh, considère que l'ennemi, c'est l'homme c'est l'homosexuel, que l'homosexuel est un péché, etc., etc., et pour détourner des vrais enjeux, des, des, des, des vrais savoirs, euh, qu'évidemment, euh, il n'y a qu'un seul Dieu, euh, Jésus, et qu'évidemment, s'intéresser dans les traditions ancestrales, euh, dans euh, la manière d'habiter la terre qui, était précédée, qui précédait euh, l'arrivée coloniale, euh, évidemment, c'est péché. Et donc, il y a, a tous ces enjeux-là, eux, de leur point de vue, association du Sud panafricaniste qui, qui, qui doivent être con, considérés. Et donc de dire constamment que sont seuls légitimes les euh, personnes du Congo, c'est de nouveau euh, euh, invisibiliser les, les, les différentes voies, les différentes voies qui, qui tentent combien que mal de mal de, de, de, de se battre sur place. Merci. Euh, Monsieur De Witt, euh, suite à tout ce qui vient d'être dit et qui est quand même euh, assez dense, euh, est-ce que vous pensez que euh, bon, la, mise, euh, la mise en place d'une commission, la récente décision de justice aussi sur la, la remise euh, de, comment, des, des restes de Patrice Lubumba euh, à sa famille, est-ce que c'est le signe, est-ce que c'est le symbole qu il est en train de se passer quelque chose, qu est, euh, que les mouvements euh, comment, portent leurs fruits, que peut-être la société, est prête, en tout cas en Belgique, est prête à basculer sur ces questions-là. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt euh, une, euh, une tentative bah, justement d'étouffer euh, une contestation euh, qui, qui couvre depuis longtemps Bah, je crois qu'il y a effectivement une évolution dans le bon sens. Euh, on peut dire assez récemment, jusqu'il y a deux, trois, quatre années, la position officielle belge a été un peu exprimée par le ministre des Affaires étrangères, Karel de Gucht, en 2005, quand il a, euh, à l'occasion de l'ouverture euh, de la grande exposition au musée de Tervuren, La mémoire du Congo, qu'il a dit, euh, on a eu euh, certains dysfonctionnements euh, sous le règne de Léopold II, donc ce, ce, sous l'état indépendant du Congo. Mais depuis lors, on a eu une sorte de, de, de, de colonie de modèle. Et donc, euh, je crois que ça, c'est une prise de position qui est maintenant euh, brisée, quoi. Euh, et on voit ça. Euh, dans, dans, dans les prises de position de certaines personnes, par exemple, euh, Zana Etambala, qui est aussi un des experts de la Commission, il a écrit euh, maintenant un livre dans lequel il euh, a effectivement euh, détaillé, avec des documents à l'appui, euh, quelles étaient donc, donc les horreurs euh, de l'occupation et de l'exploitation du Congo sous euh, l'Époque II. Mais en même temps, on voit toujours qu'il y a euh, une résistance euh, d'aller au bout. Et rien que le fait qu'il y a des personnes comme Zana Etambala, et euh, qui est donc euh, associée et identifiée avec le musée de Tervuren, euh, comme euh, euh, M. Plasma, professeur à l'UCL, qui encore il y a deux ans, ou non, l'année passée encore, dans la presse, a dit que Léopold II, le bouc émissaire, euh, de l'Europe, euh, c'est tout à fait clair que, que, que ces prises de position, l'intégration de ces gens dans, dans cette commission de, euh, des experts, ça pose problème. Et euh, on peut voir euh, la rénovation du musée de Thervuren, c'est une, une rénovation qui, euh, qui, euh, qui n'aboutit pas à la fin il y a une petite salle qui doit représenter donc, euh, de, de, de, le, la propagande coloniale, il y a les, les, euh, les statues euh, qui sont dedans, mais Léopold II n'est pas dedans, il faut mettre pour II dedans. Et donc, euh, quand on voit, pour énumérer beaucoup, beaucoup d'exemples, la décolonisation, pour moi la décolonisation est importante parce que c'est une période charnière qui nous apprend beaucoup sur l'époque coloniale, et aujourd'hui, on se focalise sur cette époque. Mais le problème est aussi l'époque qui vient après, l'époque néocoloniale. Quand on a aujourd'hui euh, des idées euh, euh, impériales, racistes, c'est aussi parce qu'il y a ce néocolonialisme. Pour justifier cette intervention qu'on fait aujourd'hui dans le tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde, et qui, en gros, revient à une extraction d'une masse énorme, d'une de, de, une une, une biomasse euh, énorme, euh, pour justifier cela, il faut avoir une certaine conception des gens et des pays qui vivent là-bas. Quand le président français dit que euh, l'uranium du Niger ça fait partie de la, de la réserve stratégique de la France, ça exprime quelque chose sur l'attitude envers ces pays et ces populations. Et donc, pour moi, cette période est, est très importante. Et quand on voit, par exemple, au musée de Tervuren, comment est présentée cette décolonisation, l'assassinat de, de Lumumba, euh, la prise de pouvoir de Mobutu, l'assassinat de Rwaga c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a quelques euh, photos des de, de dirigeants congolais, euh, quelques extraits de, de, des articles de presse, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Et donc, un autre exemple, l'union minière, Yumikor, l'union minière qui a changé son nom en Yumicor euh, juste après que la commission le Lumumba a fait ses travaux et que ça devient clair quel rôle euh, que, euh, que la société a joué dans cette, cette affaire, eh bien, rien n'est expliqué sur le rôle de l'union minière dans l'exploitation économique, ni pendant la colonisation, et ni après, jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas expliqué, et ce n'est pas euh, un hasard, hein, parce que bon, quand on entre dans le musée, on a la grande euh, entrée, on voit directement qui sont les grands sponsors euh, du musée, et notamment, lui Yumiko est dedans. Et donc, euh, c'est donc, donc, euh, donc très important qu'on que, qu continue cette lutte, et je crois qu'il y a toujours une très grande euh, résistance à l'intérieur de l'establishment, pour aller jusqu'au bout, notamment euh, chez, euh, chez la diplomatie, la diplomatie qui, veut, euh, toujours, qui, qui, qui, qui, qui a un rôle important sur le plan international en ce qui concerne euh, l'Afrique centrale. Et pour la diplomatie, c'est très, très difficile d'y intervenir, et on fait des interventions euh, sous les mots d'ordre de, de, de poids, de, de démocratie, euh, paix, euh, droits de l'homme, etc. Et en même temps, qu'on doit avouer qu'eux-mêmes euh, euh, sont, sont donc des, des, des, ont une continuité politique avec des gens qui ont commis des, des crimes horribles. Ça limite leur leur, leur, euh, leur manœuvre de de d'agir quoi. Et donc. La diplomatie et donc euh, le monde politique en général est très ré réticent justement pour, euh, pour aller jusqu'au bout euh, sur ce, ce point-là. Et ça a tout à, à voir avec, avec la situation actuelle, les actions de cette diplomatie euh, euh, en Afrique centrale, ça a à voir avec, avec les, les, les accords économiques. Euh, qu'on qu qu veut négocier avec le rôle à l'intérieur de l'Europe, de, de, de l'Union euh, euh, européenne en ce qui concerne donc l'extraction de tous ces minéraux qui sont extrêmement importants pour euh, Apple euh, et Mercedes, euh, et, et, etc. Bon. Mais justement, vous, vous parlez euh, comment, un peu aussi du, de la persistance euh, d'une mentalité euh, néocoloniale impériale dans la société belge. Vous, en tant que militant, euh, comment, comment vous le percevez dans, dans, dans la société belge euh, de manière générale euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de, de combattre efficacement justement le, cette persistance de la de cette mentalité néocoloniale, impériale Et euh, alors, comment euh, comment trouver, justement, euh, des, des moyens d'y parvenir sur le long terme et, euh, euh Le savoir. Le savoir. La déconstruction de 50 ans euh, d'arcane du pouvoir euh, en Belgique. C'est la seule manière de pouvoir être, de manière lucide, informé sur euh, euh, vraiment la manière dont fonctionnent nos institutions, dont on ont fonctionné nos institutions, leur rapport avec euh, euh, les, les Afriques, euh, pour pouvoir alors naviguer dans ces stratégies d'évitement. Le musée dans lequel je travaille, en tant que guide freelance, qui a donc la liberté de propager les histoires, les mémoires, les enjeux tels que à la décrit euh, M. Monsieur, euh, monsieur Ludo de Witt, et ainsi pouvoir, en d'autres termes, en une visite guidée, montrer en quoi ce musée, c'est le musée justement de l'évitement. Le musée, en tant que tel, hein, et là je, je, je prends la, la définition même de, de, de, de, ce, de ce mot qui s'inscrit dans les traditions occidentales, de sauvegarde du, du, du savoir. Il faut remonter à l'époque romaine, à l'époque vraiment de euh, « je tue un ennemi », enfin même Alexandre Grand, « je t'ai tué, je te conquère et donc ton savoir, je le mets en perspective, selon mon regard. C'est ça, un musée. Ce n'est rien d'autre. Le musée, à, à, à ses tout débuts, il faut savoir qu'au tout début, il y avait, il y a 100 ans, vous pouviez voir, à droite, en rentrant, on les palais des colonies, euh, de la peinture euh, des, voilà, de, de, des sculptures euh, euh, plutôt italiennes euh, de, des céréalistes belges et de l'autre des tapisseries louba qui re ressemblent furieusement aux cubistes, donc à la façon dont Picasso a envisagé l'art africain. Et puis vous avancez, il y avait l'espace où d'un côté c'était comme, comme, je dirais, moi j'appelle ça l'espace atonium, comme le SL. D'un côté c'était qui vient de la brasserie Artois, qui venait de remporter l'étoile de la meilleure brasserie euh, de Belgique, et dont, dont l'étoile, c'était la Artois, et toutes les autres entreprises, euh, celles, parfois, con, les signataires des contrats de concession, qui ont participé à l'érection du bâtiment, et à l'œuvre de Léopold II. Et puis, à un moment donné, en bout de salle, vous voyez, présentiez sommairement, euh, ce savoir étrange et noir. C'est à ça que servait un musée, à légitimer l'action Léopoldienne, et en même temps, l'écollage de toutes celles et ceux qui euh, allaient, euh, une fois le Congo belge intégré, parce que c'est Albert Ier qui a ouvert le musée, une fois que le, Léopold II est mort, donc il fallait mettre la Belgique au travail, et il fallait donc leur donner un aperçu de ce qu'était censé être le Congo belge. Un musée, ça servait, en tout cas le musée euh, du, de, le, du Congo belge, comme pas mal d'autres, dans les capitales européennes servait à s'imaginer, Légitimé par les sciences. Hein, C'était à l'époque de ce qu'on appelle les fausses sciences, l'anthropométrie, euh, la phrénologie, euh, l'école de sociologie de Paris, où un certain Mingele a appris tout ce qu'il doit savoir. Euh, et donc, comment catégoriser les êtres humains selon leurs critères physiques. Ça vient de ça. C'était la fonction de ce, de ce musée qui, jusqu'à. Avant, il a fallu attendre l'entrée en fonction de monsieur Guido Gressel, pour euh, ce monsieur qui rentre et qui se dit, bon bah oui, oui, oui, je vais une fois voir comment euh, déjà euh, demander à mes scientifiques d'envisager une décolonisation possible du lieu. Car évidemment, euh, euh, les réticences à l'intérieur de cette structure sont surtout le fait de tenants d'une certaine science, rigoriste, euh, neutrale, euh, neutre. Par définition, la science est neutre. Et pourtant, je peux vous dire que dans mon mémo, en tant que guide, euh, l'une des seules injonctions qu'on nous a dit, vous devez, dans vos visites guidées, prouver aux visiteurs que l'histoire n'est pas neutre. Et à partir de ce moment-là, commencer un travail euh, de décolonisation. Je suis tout à fait d'accord avec justement la présence de voilà de, de ce scientifique, Monsieur Zana euh, euh, Etambala. Dans un langage militant qu'on pourrait nommer euh, de token, euh, qui est la personne, le scientifique de la diaspora congolaise, qu'on place pour légitimer l'avancement. Comme du temps, je projette 100 ans en arrière, mon grand-père dit évoluer, qui travaille à la pétrofina, qui est l'exemple du bien fondé de l'éducation coloniale. Donc ce, ce sont les mêmes pratiques néocoloniales qui se répercutent de manière infinie, mais sans que ça ait, sans que ça ait été euh, déconstruit. Et ce monsieur, évidemment, Pla Plasman, qui euh, euh, ferait bondir euh, des militantes chevronnées tels que Stéphane Galoula du collectif mémoire euh, au co colonial, effectivement, ce sont, euh, je dirais, euh, ces personnes qui euh, veulent mettre dans un couvercle la statue euh, de Lusinga pour, au fond, euh, euh, lui priver de ses forces, donc. et de source, de source sûre dans la commission. Euh, voilà, ça tire tous les préceptes euh, euh, oui, apparemment des relents un peu sexistes, euh, euh, machistes, etc., euh, de remise en cause des euh, scientifiques, euh, de certaines scientifiques qui sont et scientifiques et militantes. Euh, de, de sur ce mot, ça proviendrait plutôt de, de, de cette mouvance. Donc, et effectivement, il, il y a des, des scientifiques qui sont là pour effectivement faire perdurer. Euh, l'image, euh, je dirais, rigoriste de, de, de, de ces questions euh, coloniales. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, si, mais merci. merci. Euh, mais ça me permet aussi de rebondir euh, au-delà euh, de la question à proprement parler, euh, scientifique et euh, du travail de la Commission, ce qui était euh, vraiment euh, visible pour, euh, pour la société dans son ensemble, c'est tout, toute la question de la mémoire coloniale dans l'espace public. Mm. Et euh, comment, souvent, les gens se sont attardés sur les, le rôle des statues, mais euh, je pense que c'est faire injure au mouvement derrière que de penser qu'il s'agit juste d'un. Et c'est souvent comme ça que ça a été présenté, de, de mouvements de, un peu iconoclaste, de destruction. Il y a un vrai projet politique. Il y a une vraie. Euh, comment penser derrière est-ce que, en tant que militant, vous pouvez nous en parler le... Tout à fait. C'est cette phrase qui est consacrée dans, si vous faites les, les désormais célébrissimes euh, visites décoloniales de, de, de mémoire coloniale, également de, de, de Bamco sous un angle décolonial, de, de, c'est prouver, c'est déconstruire en quoi euh, une statue, n'est pas de l'histoire. Une statue, c'est d'abord de la mémoire, mais la mémoire des vainqueurs, la mémoire de ceux qui ont Combattu. Vous pouvez voir, vous pouvez voir peut-être dans cette fameuse, je vous recommande vraiment, si vous passez devant le parc du cinquantenaire, le, le, ce fameux, fameux statue où, où vous voyez un petit peu, vous voyez 100 ans d'histoire belge. Vous voyez la formation de l'idéal euh, du soldat flamand, pauvre, qui a toujours été historiquement le subalterne dans les colonies, euh, je reprends ma je maman Georgine Dibois dans la, la SBL Bakushinta qui dit au fond pour nous le, le belge c'est le flamand c'est le flamand qui nous instruit, qui nous donne du, du coup de fouet etc. et le fameux statut du soldat de Bruyne qui va euh, donc aller euh, sauver son supérieur hiérarchique qui est évidemment euh, francophone, l'Ipens qui est évidemment, euh, euh, ce que l'histoire ne dit pas c'est qu'au fond pourquoi cet homme au péril de sa vie décide d'aider son prochain, c'est tout simplement parce qu'ils entretiennent une relation homosexuelle, qui à l'époque est inenvisageable. Mais non, mais cette image de fait permet de vu de Belgique alors considérer l'union sacrée. Euh, entre la Wallonie euh, et, et la Flandre, alors qu'au milieu, vous voyez, euh, au centre, vous voyez une sorte de, si je me souviens bien, une, une femme qui se prélasse à côté d'un crocodile, l'image même de, de cette impensé de ce Congo qui a, qui a attendu l'arrivée de Léopold II et de ses troupes pour se mettre en mouvement. Un Léopold II que vous voyez à gauche, aidé avec à gauche le missionnaire, à droite, je crois, l'administrateur le, euh, le, euh, et les masses congolaises qui... Euh, qui se, euh, qui se soumettent. Alors que tout au-dessus, vous avez cette statue de cette femme qui, euh, d'un point de vue euh, en contre-plongée, donne son enfant à l'Athéna belge, donc euh, la, la Congolaise qui donne son enfant. Et donc, vous avez 100 ans de rapport au monde en une statue. Évidemment, comme vous le savez tous, je ne vous apprends pas en disant que nous sommes dans une société multiculturelle, où nous nous réveillons avec ce sentiment que les êtres humains peuvent en 9 minutes se faire assassiner dès que quelqu'un a une insigne. Donc, on peut se poser euh, légitimement la, la question de l'égalité, de euh, la manière dont l'histoire et la mémoire est, est sauvegardée euh, dans nos pays. Le fait qu'il y ait des blocages institutionnels quant à ces statuts, le fait qu'on veut bien parler, de donner des excuses et des regrets, mais, mais, mais ne pas négocier l'image que l'on laisse d'une société à tout un chacun dans la rue, c'est évidemment implicitement considérer que certaines choses doivent rester telles quelles pour que, justement, certains mouvements extractivistes puissent se considérer en tant, en, en tant que tels. Car, euh, euh, tout le monde sait, euh, évidemment, le jour où euh, de tigre de papier, le Congo va devenir euh, ce tigre bondissant, va peut-être administrer euh, euh, son, euh, le, le, le, son coltan, qui se trouve du Kivu jusqu'au Katanga, qui représente jusqu'à 80% du coltan mondial, et qui dit premier exploitateur. Dix premiers filons mondial, dix premiers exploitateurs. Vous avez alors à ce moment-là, avec les derniers accords, notamment la, les, les lois Todd-Franck, pour alors à ce moment-là de dire, oh mon Dieu, au niveau européen, au niveau mondial, nous constatons qu'à l'est du Congo, euh, des minéraux sont en fuite. Donc nous mettons en place des mécanismes européens pour euh, ju juger de la traçabilité du, euh, du, du minerai. Et donc évidemment, tout fait que ce minerai passe la frontière qui sépare le Congo et le Rwanda, c'est eh par le Rwanda que ça sort. Et le Rwanda est à ce jour le premier exportateur mondial de coltan. Pourtant, si vous consultez la carte même de l'Africa Museum, vous constatez que, malheureusement, il n'y a pas de coltan dans, dans, dans son sol. Et ce que je dis, euh, ce, ce sont des faits. Donc c'est pour, quelque part, euh, des stratégies d'évitement pour continuer à faire perdurer euh, ce système. Donc pour moi, la meilleure façon d'être allié, la meilleure façon, ça, ça ne peut être que pas la vulgarisation le, la, le, de tout ce savoir de qui dirige mon centre, qui dirige le Beaux-Arts, qui dirige mon centre culturel, qui est à la tête de tel ou tel conseil d'administration de tel ou tel État, etc. Euh, etc. Plutôt que de s'intéresser au combat de pitoyable euh, qui considère la déchéance de la démocratie tout court, je parle de la, de la démocratie américaine avec ce combat... Euh, de, de, de, de, de, de deux hommes politiciens fatigués qui représentent même le crépuscule de notre démocratie. Plutôt que de s'intéresser à ça, voyons plutôt les origines de nos démocraties à nous, de comment notre Belgique fonctionne, de qu'est-ce qui, justement, consacre les lourdeurs administratives. On va se rendre compte que le Congo n'est jamais, jamais très loin, et que tout est un enjeu de, je cite, euh, euh, « seigneurie de Jodogne », pour ne citer que celle-là, et, et, et baronnie euh, qu'on qu trouve à, à, à tous les niveaux de l'État. Donc, simplement savoir, c'est déjà, déjà, entre guillemets, pouvoir, c'est déjà pouvoir décider en homme et conscience qui voter et, et pourquoi. Mais bon, il y, y, y a. Voilà. Comment. On, je ne pense pas que ce soit une commission qui va déconstruire 50 ans d'évitement euh, et, et, et, de, et de justement d'omission volontaire de, de, de ces histoires. Ceux qui ont falsifié l'histoire au fond, euh, euh, ne, peuvent, euh, ne peuvent que, alors à, à ce moment-là, voilà, évoluer dans la satisfaction du travail déjà fait. Euh, et alors à, à ce moment-là, euh, tantôt, euh, au moment qu'il y a des procès, euh, jouer la folie euh, tel Maurice Papon en France euh, à, la, à la belle époque. Et c'est ce risque-là qui risque, qui risque d'y avoir, avoir, des personnes impliquées qui sont suffisamment vieilles que pour pouvoir, alors à, à ce moment-là, plaider euh, la folie et, euh, et, et, et tandis que d'autres d'autres personnes continuent à prendre leur merci derrière euh, monsieur Makanga vient, vient d'évoquer euh, ben justement euh, comment le, la, la forêt qui est cachée souvent derrière l'arbre euh, des débats euh, politiques au, au sens politicien du terme à savoir euh, ben, aussi de, comment, des anciennes colonies et qui, qui se poursuit à l'heure actuelle. Euh, de ce côté-là, est-ce euh, que vous ne pensez pas que euh, la gauche euh, de nos jours, et peut-être même à l'époque coloniale euh, au sens premier du terme, a eu un rôle parfois trouble et continue peut-être à ne pas prendre dans, dans les, les métropoles euh, européennes à prendre la mesure de l'importance du combat anti-impérialiste et justement aussi pour, pour, pour cette question de justice par rapport au passé colonial et au présent néocolonial. Oui, je crois que effectivement euh, les socialistes, la démocratie, euh, euh, euh, la social-démocratie euh, a été très vite intégrée dans les systèmes euh, politiques. Et très vite, donc, un euh, Van der Velde, un grand chef euh, du parti, euh, il a commencé à défendre la colonisation euh, au, dé, au début du siècle. Et donc, euh, ça s'est continué à travers toute, toute, euh, toute l'histoire de, de la colonisation et de la décolonisation, euh, notamment quelqu'un comme Spack, Polaris Spack, un des, des chefs de file de. Euh, du Parti socialiste belge a joué euh, un très grand rôle euh, en l'année 60, au moment de la lutte euh, du, du, euh, du gouvernement belge contre, contre le gouvernement de Patrice Lubumba. À ce moment-là, il était secrétaire général euh, de l'OTAN. Et euh, ça a continué après, jusqu'au moment où il était euh, ministre des Affaires étrangères. Euh, et donc, euh, en 64-65, on a finalement pu écraser euh, les rébellions les plus importantes contre, contre le régime en place dans la capitale et qu'on a donc pu installer par euh, un coup de palais euh, Mobutu et qu'il a donc pris le pouvoir euh, en 1965 pour euh, plus ou moins trois décennies. Et euh, cette, cette euh, complicité continue en quelque sorte jusqu'à aujourd'hui. Hein. Euh, je ne vois pas vraiment du côté de la gauche officielle, la gauche intégrée dans, dans, dans les systèmes euh, politiques. Je ne vois pas euh, directement euh, beaucoup de voix qui, euh, qui contredisent, qui, qui, qui se mobilisent contre, contre cette, cette politique qui est devenue euh, néocoloniale, hein, mais qui euh, essentiellement, c'est la continuation de l'exploitation coloniale avec d'autres moyens, indirectement. Ainsi, euh, l'Union minière a exploité le guisement au euh, Katanga euh, à l'époque euh, coloniale. Maintenant, on le fait aussi, mais on le fait avec des, des intermédiaires, avec des sous-traitants. Et donc, il y a un contrat euh, stratégique à long terme de, de, de l'Union minière, enfin, maintenant, ça s'appelle Yumikor avec euh, Glencore. Et Glencore, il fait le nécessaire qu'à travers des, des intermédiaires, ils vont récupérer... Donc euh, euh, le coltan et les autres, euh, les autres matières premières euh, à l'est du Congo. Et donc, donc ça, se, ça se continue jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd à l'époque, qu'on a eu, euh, sous Léopold II, on a eu euh, la, la, la, le vol massif des terres euh, congolaises, hein, soi-disant les terres vacantes, euh, qui n'étaient pas vacantes parce qu'elles étaient utilisées par la population pour euh, faire la chasse, pour faire la cueillette et, et, et tout. Ces terres vacantes, Léopold II, il, il euh, les a... Les a euh, et donc, il les a distribués, une partie pour lui-même, sur le domaine de la couronne. Une partie, il a donc, donc donné aux, aux capitalistes belges, parce qu'au début, les capitalistes belges étaient très réticents pour s'engager dans, dans l'aventure coloniale. Ils avaient un peu peur, hein? ils, ils, ils étaient très impérialistes, euh, ils investissaient euh, euh, en Chine, en, en, en Russie, euh, en Égypte, mais ils avaient peur vraiment de... de, de ils, ils trouvaient que, que, que, que le projet Léopoldien était trop ambitieux. Ils craignaient que si effectivement le petit Belgique, qui était très jeune à cette époque-là, qui était très vite divisé aussi, à l'intérieur de son élite, euh, allait euh, essayer de mettre sa main sur euh, une grande partie de cette tarte africaine, comme disait Léopold, alors on allait euh, provoquer, lire euh, des grands pouvoirs, la, la France, euh, l'Allemagne, euh, l'Angleterre. Et donc, ils, ils étaient très réticents, mais dès que ça devenait clair que on pouvait avoir une exploitation économique très euh, fructueuse, avec beaucoup de profits, et Léopold est venu avec donc, cette offre de cette terre euh, qu'il qu qu qu a donnée en concession à ces sociétés, ils sont venus massivement, et à ce moment-là, ils ont donc euh, défendu euh, à 100% donc, cette exploitation euh, jusqu'à la fin. Et effectivement, la gauche euh, dans toute cette histoire est absent. Et il y a une chose qui est quand même très... Euh, euh, significatif, c'est que à la fin de l'année 60, donc quelques mois après l'indépendance, euh, où euh, quand le gouvernement belge, avec des interventions militaires, avec la sécession du Katanga et du Sud-Kassai, euh, avec la corruption, euh, était en train d'organiser cette euh, guerre contre le gouvernement Lumumba, au même moment, on avait ici en Belgique la grande guerre, euh, grève contre la loi unique. Donc, donc une, une mobilisation massive des syndicats et euh, de la classe ouvrière euh, contre euh, une, un, un, un, un, un, un plan du gouvernement, justement, pour imposer une austérité euh, euh, très suivie. Et néanmoins, la classe ouvrière belge, à ce moment-là, est... Euh, n'a pas cherché la solidarité ou n'a pas essayé d'avoir une, une, une, une, une, une alliance avec le Congo, avec euh, tous ces pays euh, africains qui, à ce moment-là, étaient derrière euh, Lumumba, justement pour combattre le même ennemi, qui était le gouvernement belge. Et donc, ça démontre la faiblesse intrinsique euh, euh, et idéologique euh, de, de, de ce mouvement euh, socialiste euh, officiel. Comment, mais justement, euh, François Macanga, de ce côté-là, est-ce que euh, vous pensez que de nos jours, ce, cette erreur historique de la gauche, euh, en tout cas de la gauche institutionnelle, euh, comment elle peut être réparée, que, comment, que le rendez-vous manquait à l'époque euh, entre la gauche en Belgique et... Euh, et les mouvements de libération euh, au Congo et, et comment bah, les autres colonies belges, euh, bah, ça, peut être, euh, comment ça peut être réparé au travers bah, justement d'une coopération euh, entre les mouvements dafro ici en Belgique mm -hmm. et la gauche euh, comment, politique syndicale et aussi avec les, les mouvements progressistes euh, en Afrique. Bah on, a, on a évoqué ce, ce, cette importante machine de, de guerre hein, que la bourgeoisie belge a instaurée, l'axe famille royale aux fonctionnaires, Église catholique de, de Belgique qui ont légitimé ce, ce système d'exploitation. Et donc forcément, on se rend compte que nos manuels scolaires, nos, nos collections de timbres, nos statues et nos rues bah, racontent ça. Euh, comment alors à ce moment-là euh, agir sur 80 ans de, de, de, de colonialisme qui laisse des traces profonde dans, dans nos, uma, nos imaginaires, dans l'espace public, qui voient nos sociétés où les, les brutalités et les injustices systémiques bah, se propagent, toujours ce complexe de supériorité, ce folklore raciste jusque dans nos traditions. Le géant date, euh, Zwarte Piet, etc. Euh, cette légitimation du, du colonialisme à chaque instant. Bah, pour décoloniser la Belgique, je dirais qu'il faut arracher ses racines coloniales encore opérantes, et abourgir à tout simplement des régimes, des réformes structurelles pour, pour dépasser euh, la structuration de la, la race et la destruction du capitalisme et de, de l'impérialisme. Peut-être que à contrario de, de, de, de, de cette colonisation de ce, et, de, et de cette décolonisation, qu'est-ce qui légitime ce néocolonialisme, si c'était ce nouveau mot qu'on a peut-être le soft power, cette manière de, par la culture... Bah, instituer euh, cette euh, supériorité euh, forcée. Donc on, on pense, à une Congo, que l'axe de la décolonisation de la culture peut être, je pense, un axe sur lequel tout un chacun, gauche, euh, peut-être peuvent se réapproprier pour tout doucement envisager euh, euh, ces questions-là. Parce qu'évidemment, celui, celui qui contrôle la culture, c'est celui qui contrôle les représentations et l'image que... que que ce euh, que l'on fait de, de, de soi, il y a qu'à voir, ben, euh, même quand on bascule du côté du, du capital, du côté de l'industrie, de la machine, de l'hégémonie culturelle américaine, qui, évidemment, les États-Unis, comment, comment ils sont rentrés dans notre esprit C'est d'abord par la culture. Quand ils sont arrivés, après la Seconde Guerre mondiale, ils sont arrivés avec le chocolat, et le cinéma, et le jazz. Et jusqu'à jusqu présent, c'est ce qui... Euh, C'est comme ça qu'on qu qu qu déqui... qu qu définit les États-Unis, d'abord par cette hégémonie culturelle. Donc peut-être de savoir comment notre culture est créée, qui la dirige, euh, euh, voilà, euh, comment sont composés nos théâtres, comment sont composés nos centres culturels, qui va au théâtre, qui va au cinéma, qui voit-on dans nos films ben, C'est un bon indicateur au fond de comment le néocolonialisme, dans nos, dans nos esprits et dans nos, de manière de nous considérer, se propage. Et comment alors, à ce moment-là, il faut tout un travail de déconstruction pour se lever un matin, euh, être, euh, je me dirais, euh, afro-descendant et euh, s'imaginer, euh, euh, je ne sais pas moi, réalisateur, ou s'imaginer, réa quand même, on est euh, réfractaire aux idées euh, de gauche, s'imaginer PDG d'une société.